Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un flamant rose un petit peu euh, un peu spécial. Euh, un flamant rose, on va dire un bébé flamant rose. donc euh, Et je vais en même temps euh, l'entourer de végétation. Donc euh, pour l'instant, je vais dessiner mon flamant rose. Alors je lui dessine une grosse tête. Moi je vous ai dit ça va être un flamant rose un peu spécial. Et là, ça va être un peu ses petites pattes. Donc, j'ai dessiné un sorte de cercle, une courbe, une autre courbe et là, plusieurs courbes pour représenter euh, tout simplement euh, son aile. Et ici, sa petite queue. Ici, je vais lui dessiner son gros bec. Alors, les détails, on les laissera pour plus tard. Et ici, son œil ici je vais représenter une une petite fleur je vais la répéter ici et je vais la répéter un petit peu ici bon allez on va faire un petit peu le rappel ici en petit alors j'utilise ce feu parce que bon comme euh, il est soluble dans l'eau, donc j'aurai facilement, je veux dire, j'aurai facile à le diluer dans l'eau. Et puis après, on n'aurait plus euh, cette couleur si jamais euh, elle ne me plaît pas. Donc, alors le bouchon, je l'ai perdu, donc malheureusement, il va sécher, mais c'est pas grave. Alors, je vais utiliser ce pinceau, Raphaël numéro 3. Donc, je vais approcher ma lumière pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Alors, je vais déjà commencer à, à faire du remplissage. Je vais utiliser un petit euh, cobblet d'eau. Et je vais prendre ma couleur. Je pourrais utiliser euh, ma palette. Mais bon, elle est un petit peu sale. Je n'ai pas eu le temps de la nettoyer. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Alors, je vais prendre un peu de rouge. Et je vais essayer de mettre un peu de rose ici alors je ne m'inspire de rien donc pour l'instant je vais faire au pif voilà alors je vais ajouter encore un peu de rouge on va dire un peu de rose et on va un petit peu accentuer certains endroits et on va en mettre un peu ici et on va diluer un petit peu ce rouge voilà donc pour l'instant je ne fais que du remplissage et puis après on va travailler les détails Alors ici il y a une légère ombre voilà. ensuite on pourrait repasser par-dessus avec du feutre pour accentuer certains certains endroits, certaines zones, par exemple, alors là, je vais encore accentuer, les pattes. je vais les faire avec un brin clair, ici, voilà, je laisse juste les extrémités, je veux dire, je remplis juste les extrémités, et en, att et en attendant que ça sèche, je vais commencer à travailler euh, la petite fleur, alors je travaille un petit peu les extrémités et ici le centre aussi et alors je vais faire venir cette couleur vers le centre. Bon, Normalement il faut faire le contraire mais moi je préfère accentuer les extrémités. Voilà je fais la même chose pour ici. On n'est pas obligé d'être précis. Euh, donc, euh, vous faites comme vous le sentez. Ça reste quand même quelque chose un peu farfelu. Pas très... Euh, comment on va dire ça Pas très réaliste. Voilà. Et j'absorbe l'excès d'eau. Voilà. Ensuite, je vais ajouter maintenant un peu de végétation, donc je vais ajouter quelques feuilles et pour cela je vais prendre un peu de ce vert, un peu kaki, comme ça, et un peu de verre vif et je vais dessiner quelques plantes. Bon. Je vais faire du remplissage déjà. Ici aussi une grosse feuille, Et ici une petite, Et ici une grosse. Je vais prendre un autre pinceau un peu plus fin pour faire les détails. Alors pas forcément une marque connue, c'est une, une marque bas de gamme. Alors. Euh, Là par contre je vais commencer à travailler les détails de mes Je vous ai dit on va repasser avec du feutre donc Ici, je vais mettre quelques petites feuilles euh, jaunes, fleurs, je veux dire, quelques fleurs jaunes, un petit peu ici. Vous voyez, je dessine mes fleurs n'importe comment. On est là pour s'amuser à aller. On va pas se prendre la tête avec ça. Et ici, pareil aussi. Bon, j'ai décentré ma ma composition, mais c'est pas grave. Et je vais mettre par contre un peu de de la paille, on va dire. Allez, on va mettre un peu de paille pour que ça sorte un petit peu du cadre. Et là, euh, je vais dessiner quelques petites fleurs euh, bleu ciel. ça ça va contraster avec le rose alors ensuite je lui ferai une petite couronne donc pour l'instant j'ai fait ma petite composition et ici je vais ajouter quelques petites branches euh, quelques quelques petites feuilles je veux dire pardon voilà c'est voilà, pas très réaliste tout ça mais bon c'est pas grave Alors, je vais euh, fluidifier ici, on peut faire ça avec l'autre pinceau, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas un pinceau spécial aquarelle, ça va pas vous, vous empêcher de vous amuser un petit peu avec l'aquarelle. Voilà, alors maintenant je peux encore accentuer quelques détails. Et je vais laisser sécher et puis après je vais de nouveau accentuer quelques détails comme j'ai dit mais pour l'instant je vais un peu travailler ici je réactive un peu la peinture pour pouvoir profiter de ce brin et je vais lui ai ajouté un brin un peu plus foncé voilà. Alors, je vais laisser sécher et puis après, je vais travailler quelques détails. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, maintenant, je vais prendre de nouveau des feutres. Euh, voilà, tout, tout, tout simple quoi. Et euh, je vais commencer un petit peu à, à rentrer dans certains détails. C'est-à-dire, je vais travailler les détails. Voilà, hmm. je ne sais même plus comment elle est la queue du flamant rose. Voilà. Là, je mets un peu de rose voilà. et je vais mettre un peu ben, c'est la même couleur non, oui. je vais prendre celle-là voilà. Voilà. voilà et je vais diluer et je vais diluer cette couleur un petit peu En attendant que ça sèche, je vais travailler les fleurs. Je vais prendre cette couleur. Je vais travailler un petit peu l'intérieur. Quelques petits traits comme ça. Il ne faut pas être très précis. Il ne faut pas se prendre la tête avec les détails. Et je vais prendre euh, cette couleur euh, un peu ocre. Ou plutôt celle-là. Un peu de l'orange je vais envoyer un peu de cette couleur ici à l'intérieur voilà voilà et alors je vais mettre un peu de un peu d'eau pour un peu adoucir les traits voilà. Voilà, maintenant je passe en attendant que ça sèche, je passe aux fleurs rouges et je fais la même chose, je trace quelques traits, quelques traits, voilà. je dilue un petit peu. Et je vais travailler les feuilles. Je prends cette couleur. Vous voyez, je ne suis pas très précise. Voilà. Et alors je vais travailler ces petites fleurs là par contre je vais un peu insister je veux dire sur les pétales c'est on va prendre celui-ci et on va l'ajouter un tout petit peu ici voilà, ça n'a pas encore séché mais c'est pas grave on va ajouter un peu ici aussi voilà. et on j'ai oublié ici. Et là, je mets un peu de noir je pour amener un peu de contraste. Voilà. Alors, maintenant, euh, je vais de nouveau travailler mon flamand rose. Alors, je vais reprendre les autres que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour reproduire un petit peu cette couleur un peu partout. Et alors, je vais ajouter quelques petites fleurs ici, mais vraiment en petite quantité, avec la même couleur. C'est beaucoup plus facile de le faire au feutre parce que bon, on arrive à être un peu plus précis. Je vais pas en mettre un peu partout, je veux dire, je vais un peu espacer les fleurs et je vais en mettre un peu ici. Et bien sûr, je différencie au niveau des formes, je veux dire de, de la grandeur de la fleur et je vais en mettre un peu ici aussi. Je vais humidifier un peu cette couleur pour adoucir les traits voilà et, euh, et tout simplement je vais accentuer un tout petit peu cette fleur bleue il est mort un peu ce, ce feutre il est un peu sec c'est pas grave alors alors maintenant on va dessiner le bec et pour le bec je n'ai pas envie de mettre trop de noir je vais commencer par le gris n'ai pas de modèle hein, je vous le répète donc euh, voilà soyez indulgent si jamais je commets des erreurs et je vais faire je vais donner de longs cils voilà et là je vais accentuer légèrement ici et un tout petit peu quelques petits points ici en noir alors je vais un peu finaliser les petites pattes. Là je fais n'importe quoi. Normalement le flamand rose il n'a pas des pattes brunes. Mais c'est pas grave. On va lui ajouter un peu de bleu. Et ici on va lui ajouter un tout petit peu de bleu aussi. Juste pour casser un petit peu cette monotonie de de gris et on va un peu adoucir les traits et on va essayer d'augmenter cette couleur et de la fluidifier. Alors ici maintenant pour les branches, on va un petit peu contraster comme j'avais décalé mon dessin vers la gauche donc il fallait bien que je euh, repousse un petit peu mon, ma composition vers la droite et donc j'ai eu l'idée d'ajouter ces petites branches comme ça. dire que c'est de la paille des branches etc des morceaux de branches et alors pour ne pas avoir quelque chose de très contrasté je vais fluidifier certains traits certains certaines zones en même temps je vais placer un peu de verre en dessous pour créer un, un ensemble de de comment on va dire ça de végétation mélangée à au bois euh, aux branches alors mmh. un petit peu ici Voilà, et alors euh, ici par contre, je vais mettre un petit fond bleu comme ça bleu ciel, mais très très léger. Je vais essayer de ne pas gâcher ma peinture. Donc, je vais adoucir le fond. Je vais utiliser plutôt cette euh, ce pinceau, je veux dire. Juste une suggestion de bleu, je veux dire de ciel. Alors, ce sont les enfants des voisins que je ne connais pas, de nouveaux voisins, donc ça met un peu d'ambiance. On en met un peu ici, juste pour faire du remplissage, pour que ça ne soit pas trop vide. Et ça va donner une sorte de suggestion de petits nuages, comme ça. Et ici je vais remplir un peu avec un peu d'ocre et alors avec un tout petit peu de bleu là j'ai un peu exagéré Je vais laisser sécher 2-3 minutes et puis après je vais le reprendre. Alors maintenant, je vais ajouter un peu de violet à mon flamant rose pour créer quelques contrastes. Il est mort celui-ci. Je vais prendre un autre. Voilà, juste pour créer, créer quelques zones d'ombre. Non ici un peu aussi je vais reprendre l'autre rose que je préfère et je repasse par dessus pour assombrir ce violet voilà je repasse ici aussi pour créer du contraste et ici aussi dans certains endroits je ne rentre pas dans les détails et alors, je, mets, je vais mettre un, une petite touche de ce violet ici, juste pour avoir un rappel de cette couleur sur cette fleur. On le verra discrètement. Voilà. Et alors, je vais euh, placer... Je vais placer une sorte de plante, un peu... Je vais prendre cette couleur. voilà et je vais faire la même chose en vert donc je vais un peu charger ici Voilà. Et alors, je vais repasser par-dessus avec ce bleu sur ce vert. Juste pour un petit peu casser cette monotonie de, de vert. l'oublier et alors euh, avec ce bleu foncé je vais accentuer le centre de ma fleur et là je vais mettre des pointillés je crois qu'il est un peu mort ce feutre et ici euh, ben, tout simplement mettre un peu de noir quelques petits points ici quelques petits points ici voilà et je ne dois surtout pas oublier euh, Ici. Voilà. Voilà. Et là, de nouveau... Et là un petit peu de brun foncé en plutôt du noir après un peu de contraste. adoucir un peu ce noir. Alors maintenant je vais prendre un peu de ce vert et je vais en placer un tout petit peu ici. un peu de fer. Alors j'ajoute un peu de dynamisme à ce fond. ce verre ici. Voilà, je vais laisser sécher et je vais ensuite peut-être travailler un petit peu les détails. Voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation, j'espère que tout le déroulement de ce tutoriel vous a plu et qu'il vous a surtout inspiré, vous a donné des, des idées concernant votre prochaine peinture euh, aquarelle ou alors avec des feutres écoliers. Je n'ai pas voulu charger ma composition pour ne pas trop euh, l'alourdir et surtout pour garder cet esprit euh, euh, entre la figuration et euh, la suggestion. Ce n'est pas de l'abstraction, mais ce sont des fleurs un petit peu mises comme ça euh, rapidement euh, et non pas dans le détail. Donc, euh, C'est aussi euh, ma façon de vous encourager à vous y mettre pour ne pas vous compliquer les choses, pour que vous euh, vous, vous sentez capable de reproduire... Euh, plus ou moins la même chose, vous avez bien vu qu'à partir de quelques tâches, j'ai développé au fur et à mesure la technique pour faire ressortir des suggestions de fleurs et de végétation. Donc si ce style vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir et à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions à ce sujet ou des suggestions, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Et d'ailleurs. C'est votre belle façon de participer à cette chaîne et de la faire connaître aussi grâce à vos pouces j'aime et à votre interaction via les commentaires. D'ailleurs, je vous en remercie vivement d'avance et de tout mon cœur. N'oubliez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous y abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels que ça soit euh, sur le dessin, l'art journal, le mix média, la peinture, le coloriage, etc. N'oubliez surtout pas aussi de télécharger votre kit gratuit. Les liens se trouvent juste en dessous de, de cette vidéo, c'est-à-dire le lien concernant le kit du coloriage gratuit avec une formation gratuite et le lien du kit de dessin gratuit avec une formation sur le dessin euh, et sur l'inspiration, etc. Tout est en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci de nouveau d'être passé et euh, à très bientôt.